Bonjour, bonjour euh, au peuple guadeloupéen, bonjour aux enfants, surtout les enfants de l'Éternel, mais à tout ce qui appartient à, à l'Éternel. Bonjour euh, aux saint le peuple des saints. Bonjour le peuple de la désirade, Théodorou, les saints de, de bas. Bonjour les bastériens, vraiment bonjour les capestériens, enfin bonjour toute la Guadeloupe. Bonjour surtout... Euh, les abîmes, mais bonjour, parce qu'on parle des abîmes, où se trouve l'abîme, mais Dieu peut faire voir sa lumière. Mm -hmm. Comment l'éternel Dieu cherche et cherchait, cherchait un élu, cherchait celui qui peut ramener ce peuple, ramener cette nation à une délivrance. Comment il cherche un serviteur Parce qu'il te le dit dans sa parole, c'est pas vous qui, qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Bonjour vraiment à tout le monde, bonjour euh, aux différentes églises, hein, aux différents pasteurs, le pasteur Alain Villain, le pasteur Bernier, Pasteur Diffon, bonjour aux différents pasteurs Jude, euh, bonjour vraiment aux différents pasteurs qui. Pasteur Sargenton, à ceux que je connais, pasteur Balthus. Euh, mais Dieu appelle quand même à parler de l'unité. De l'unité, mais aussi comment il choisit un sacrificateur. Et nous sommes des sacrificateurs. Mais il y a un sacrificateur. Un sacrificateur fait par l'Éternel. Car le peuple crie à cette délivrance. La nation crie à la guérison. Et ce peuple crie vraiment à être libéré de leur cœur. Et comment, voici si aujourd'hui nous nous trouvons dans une fosse, et cette fosse, personne ne peut s'en dire, mais Daniel était dans la fosse, et il a été point. Dévoré par les lions, car il a été choisi par l'Éternel. Choisi par l'Éternel, ce n'est pas tu peux chercher, on peut chercher, mais ce qu'on le cherche avec un cœur sincère. L'Éternel agit surtout ceux qui ont le cœur sincère. Mais il te le dit dans sa parole, il fait plus voir sur les justes et les injustes. Il n'est pas venu seulement pour les justes, mais il est venu pour les injustes. Il est venu pour convaincre il est venu pour toucher les cœurs de ceux qui ne connaissent pas sa parole et voici parfois bah, enfin, nous nous trouvons euh, dans une situation très difficile mais il dit faute de, de connaissance, son peuple périt mais avons-nous l'œil hein, parce que l'œil est ouvert et là il te dit aussi voici, tu veux retirer la paille dans l'œil de ton frère mais la poudre qui est dans ton œil tu ne peux pas la retirer on va vraiment passer à ce moment de délivrance, mais à ce moment de sanctification. Comment il sanctifie le sacrificateur, à pouvoir sanctifier son peuple. Nous rentrons dans les études très en profondeur, mais aujourd'hui, Dieu appelle à croire. Il appelle surtout à délivrer ceux qui ont le cœur brisé, à délivrer ceux qui sont emprisonnés, ceux qui ne savent où mettre les pieds et comment penser à délivrer les pensées, car la pensée de Dieu n'est point notre pensée. À délivrer ceux qui sont dans une voie qui n'est pas sa voie. Et là, il te dit vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. J'aurais dit bonjour à la Martinique, bonjour au temps de réveil de la postérité. Le temps de réveil en Martinique conduit par le pasteur Villain. Dieu appelle à cette simplicité, cette humilité. Il appelle, il te dit aussi je résiste aux orgueilleux. Nous voulons prier. Nous cherchons Dieu, mais est-ce que nous appliquons sa parole Il y a une différence de porter la parole, de donner la parole, de donner le message, donner cette nourriture. Mais est-ce que cette nourriture sert l'estomac Est-ce qu'il travaille bien dans l'estomac des uns et des autres Dans cet estomac où Dieu appelle à manger une nourriture, le corps du Christ. Alléluia. Aujourd'hui, il demande quoi? Il demande cette simplicité, mais il demande cette sagesse. Car notre sagesse, la sagesse de la chair, c'est une folie à ses yeux. Parce que la chair en lui même ne peut point prendre de sagesse et avoir une sagesse. C'est une hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui on dit on est sage, on est calme. La sagesse c'est quoi? C'est son mode d'observation, la sagesse est égale à la droiture du cœur. La sagesse, ce n'est pas celui qui ne parle pas et qui est là, qui dit « Non, je suis très gentil, je suis très sage, C'est pas un sage. » La sagesse, c'est celui qui observe, mais il n'observe point par une sagesse de la chair. La sagesse, c'est celui qui observe et qui applique la sagesse de l'esprit. Et l'esprit en lui-même, c'est la fermeté. Vous allez comprendre pourquoi je suis là. C'est vraiment ce message fort on veut boire cette eau, mais cette eau, parfois, n'est pas limpide et n'est pas transparente. On veut boire l'eau, mais notre eau, car nous voulons marcher selon notre volonté. Et voici aujourd'hui le peuple parfois qui n'a point d'eau, mais il y a l'eau que Dieu peut vous donner. L'eau de vie, vous n'aurez point rassasié, vous n'aurez point soif, comme il a dit à la femme samaritaine. C'est vraiment là où Dieu nous parle et nous explique. Mais dans quoi dans une humilité et dans quoi dans une sagesse La parole de la sagesse, c'est la parole de l'obéissance. La parole de la sagesse définit notre obéissance, mais notre captivité sur aile, les ailes de l'Éternel. Notre captivité. Sous le pan de sa robe, notre captivité dans sa maison, notre captivité dans le royaume du ciel, parce qu'il te dit dans sa parole d'abord le royaume du ciel. Amen. On veut voir l'Éternel. Mais comment Moïse était très riche? Moïse qui vivait une vie extraordinaire, qui n'avait point besoin de quoi que ce soit. Qui était à l'intérieur. À l'intérieur de la maison de Pharaon, Moïse. Mais cela continue. Mais comment une bénédiction peut amener à une malédiction Et comment une malédiction peut faire émouvoir une éveille de la bénédiction Et c'est cela que je veux que tout un chacun comprenne. C'est cela que je veux que tout un chacun soit dans la conscience de la divinité. Mais pas la conscience de la chair. Mais la chair peut être purifiée. Car il avait déjà parlé de la manifestation de la venue du Saint-Esprit. On va l'Exode 3. Et là où on le préambule même. Comment pourquoi la manifestation de Dieu Pourquoi il parle de sagesse Et pourquoi aussi il parle de l'évolution Et pourquoi il parle surtout, surtout d'un sacrificateur Il me dit « La voie du sanctuaire ». Mais la base de la voie du sanctuaire se commence depuis là. Qu'est-ce qu'il a demandé Moïse Mais Dieu a choisi Moïse. Il le connaît depuis au sein de sa famille car Moïse était il était tenu pour eux, car il a été sauvé, Alléluia, c'est ce bonjour que je voulais vous dire, c'est cette salutation de l'éternel, il a dit bonjour aux prisonniers, Quand il n'y a pas Moïse qui est en prison, il a dit bonjour à ceux qui sont peut-être dans la souffrance aujourd'hui, car il y a des Moïse parmi vous, il a dit bonjour à ceux qui sont dans la rue, je dis bonjour à ceux qui sont dans la rue. Je dis ce bonjour, mais ce bonjour qui passe par vraiment une éveille d'une pas la sainteté. On ne peut pas être saint, saint, saint. Le saint, saint, trois fois saint des milliards de saints, c'est Dieu, parce qu'il y a un seul bon, c'est Dieu lui-même. Nous pouvons pas bon. Nous cheminement d'adoption de la chair par l'Esprit. Exode 3, chapitre 3, à partir du premier verset. « Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » Moïse faisait paître son troupeau, mais ce n'était pas le troupeau de Moïse, car il avait été prêté par son beau-père, et son père qui ne connaissait pas Moïse, et Moïse, le temps de travail que Moïse a pris, 7 ans, pour avoir la fille de Jethro, 7 ans 7 ans, ça fait 14 ans Mais quel travail que Moïse faisait Et Moïse n'était point quelqu'un qui connaissait les brebis, car il avait laissé au ventre. Aujourd'hui, je veux quand même parler à quelqu'un, qui aujourd'hui se retrouve dans la force, se retrouve dans le désert, en faisant des travail de basse besogne. Mais cela, c'est la manifestation et l'ordre de l'Éternel, l'autorité de Dieu, afin de que la conscience soit éveillée. Continue. « L'ange de l'Éternel lui a paru dans une flamme de feu. » Au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consumait point L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit Moïse, Moïse. Il répondit Me voici. Dieu dit, « N'approche pas d'ici. » Stop. Il disait, « Moïse, Moïse. » Mais quand Dieu vous appelle, quand Dieu nous appelle, on entend la voix. Mm -hmm. Comme l'a été, ça vient. Comme l'a été, et Moïse qui dit, « Me voici. » Mais il faut que moi, il dit, « Me voici. » Parce que la voix a été entendue la voie de pouvoir te retirer ou t'élever dans le désert car c'est à partir du désert que devient ta joie c'est à partir du désert que tu retrouves la paix c'est à partir du désert que tu retrouves une vie paisible mais paisible dans quoi paisible par une manifestation éphémère vanité de vanité sur le monde, dans le monde terrestre sur cette terre mais la paisibilité commence sur cette terre pour se terminer dans les cieux par l'esprit. Il parlait à Moïse, car Moïse allait dans une préparation, dans une guerre contre Pharaon, afin de pouvoir libérer. Vous croyez que vous allez pouvoir libérer par la chair. Il définit là aussi la chair. Si ce n'est pas mon esprit, comme il le dit dans Ézéchiel 37, comment ils peuvent parler Si ce n'est pas mon esprit, comment ils peuvent avancer si ce n'est près mon esprit et mon autorité, mes ordonnances et mes commandements comment Moïse pouvait être sanctifié il a annoncé la voie du sanctuaire, la voie je dis qu'il dit la voie du sanctuaire vous faites attention il préparait déjà là il préparait Moïse pour la Pâque préparait Moïse pour la libération. Il préparait Moïse pour une délivrance. Il préparait Moïse à une autre élévation. C'est là il dit regardez il voici le buisson, ça donc, Moïse dit Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Pourquoi le buisson ne se consume pas Famille en je dis là pas garder des éolas. Mais tu as déjà vu, Dieu t'a déjà montré sa face. Et vous avez refusé. Vous êtes, pas, vous êtes resté, vous, vous n'avez pas obéi. Vous n'êtes pas sorti de cette désobéissance pour entrer dans l'obéissance. Mais vous avez encore une chance. Une chance afin de voir ce feu qui ne se consume point afin de voir ce feu. Mais le feu qui était, c'était l'annonce du Saint-Esprit. Amen. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui peut nous enseigner cela, c'est que l'Esprit de l'Éternel, la définition de sa parole, la définition de son message quand il parle de Moïse. Il dit "Voici je viens parmi dans, dans une flamme de feu." Mm -hmm. Mais comment peut-on faire face à cette flamme de feu si on n'est pas saint Les chaussures on met, c'est la vanité, parce que c'est la construction de la main des hommes. Et regardez bien, il dit, « Retire tes chaussures, car ce lieu, cette terre, est sain. » Mais Moïse bon, avait l'audace, la détermination, la détermination de regarder, la détermination de voir, la détermination d'aller vraiment devant la face de son Sauveur qui est l'Éternel lui-même. Alléluia. Et bon, c'est comment des de fait une détermination à ça. Recherchez cette détermination. Recherchez cette tercet Recherchez la face de l'Éternel. Et là, vous allez voir sa gloire. Mais là aussi, votre cœur sera restauré Parce que votre cœur est brisé. Là aussi, il définit l'esprit. Il ne définit pas la chair. Parce qu'il consomme la chair. Alléluia. Alléluia Et l'appel Venez Venez pour voir Venez Au temps de rêver de la postérité Venez vous allez comprendre C'est pas en restant chez vous Parce que te dit c'est à l'assemblée que je me révèle Venez chercher cette bénédiction Mais venez comprendre aussi l'enseignement de Dieu Ne venez pas comme si vous rentrez dans un libre service Venez comprendre et entendre car il se manifeste. Je vous dis merci. Merci de ce moment, car cela continue. Merci de ce moment d'avoir reçu ce message dans le livre d'Exode 3, qui définit la sanctification, la voie du sanctuaire, qui définit aussi l'esprit, mais qui définit la libéralité et la détermination de ce que qu'on veut si on veut être sauvé. Et il donne cet exemple sur Moïse. Soyez déterminés. Soyez déterminés dans la parole, soyez déterminés. Parce que moi ici, si je n'avais pas cette détermination, le pourcentage que Dieu donne, je ne serais pas là. Il ne m'aurait pas donné cette intelligence de comprendre sa parole. Il ne m'aurait pas donné cette intelligence de pouvoir avoir la vision spirituelle. Et je vous dis merci. Merci à vous. À la prochaine. Et j'espère quand même, on va se retrouver bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.